Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 16 février 2021, euh, j'aimerais regarder avec vous euh, encore une fois l'exubérance des marchés avec quelques graphiques et on va terminer justement en regardant les graphiques où on est euh, à des euh, sommets... Euh, euh, inattendu, parce que dans le fond, on ne s'attendait pas à avoir des sommets aussi exubérants. Le bitcoin euh, vient d'atteindre 50 000 et euh, on va regarder ça euh, euh, en détail, surtout euh, ce qui pourrait arriver, parce que dans le fond, euh, on avertit, on avertit, mais il n'y a rien à faire. Euh, euh, tout le monde est en exubérance. Tout le monde euh, veut profiter de cette vague immense de capitaux qui entrent dans le marché. Et euh, ce que ça fait, tout simplement, ça continue à alimenter les et on sait que euh, ce qui est en arrière de tout ça, c'est la Fed. Et euh, il y a aussi euh, un élément qui est important dans tout le décor, c'est regarder le rendement de 10 ans qui augmente. On est rendu à 1,20, 21 dans ces coins-là. Donc, euh, ça fait en sorte que plusieurs pourraient décider de, de s'en aller dans des bons du trésor au lieu de continuer à demeurer dans les actions qui pourrait faire en sorte qu'on ait une, la fameuse correction qu'on attend parce que on est dans des sommets euh, incroyables et euh, et euh Ensuite de ça, vous allez voir que la Fed va continuer encore à imprimer et à réalimenter euh, les nouvelles bulles, mais euh, ce qu'on pourrait avoir, justement, une fameuse correction euh, saine qui ferait en sorte que les contractions euh, du marché pourraient euh, se détendre. Et euh, c'est ça qui pourrait euh, peut-être faire en sorte que, tranquillement, le marché pourrait reprendre un peu son souffle, parce que là, on est vraiment on est dans des exubérances euh, euh, vraiment irrationnelles. Et plusieurs disent qu'on pourrait avoir, un crash de marché. Euh, ça, la chose du crash, je euh, regarde ça, c'est pas sûr, je ne sais pas, mais je sais qu'on peut avoir vraiment une bonne correction et ça serait sain pour le marché euh, à, les, à tous les niveaux, là, dans le fond, même au niveau de, euh, du Bitcoin, euh, au niveau de... Parce qu'on est rendu à 50 000 là, euh, au niveau de l'or et de l'argent, ben, l'argent a pris un peu de galon, mais l'or, euh, c'est peine perdue pour... Euh, euh, ça continue avec le... Canal de consolidation. Moi, je vous dis encore une fois, vous allez me traiter de radoteux avec raison, mais l'or, il faut être dans l'or à long terme et ne pas non plus négliger les minières d'or, les juniors. Euh, J'ai mis deux articles euh, sur euh, mon site globalmarket.ca. Vous pouvez aller voir tout simplement. C'est euh, deux articles qui parlent justement de, de ça, de minières d'or qui sont minières d'or juniors, euh, autant or que argent aussi qui sont vraiment euh, sous-évalués et qui pourraient, aussi connaître une montée exubérante à un certain moment donné parce qu'on va réfléchir à qu'est-ce qui est vraiment la valeur refuge sur cette planète parce que dans le fond on a oublié que l'argent est non seulement une valeur refuge comme l'or peut-être le petit frère de l'or mais aussi l'argent a une capacité euh, de métal euh, industriel euh, et j'avais dit dans la dernière vidéo que l'argent est un meilleur contact c'est pas l'argent c'est l'or qui est le meilleur contact on a aussi des petites quantités d'or dans des processeurs dans des micro processeurs pour justement avoir le meilleur contact mais c'est à cause du prix de l'or qu'on peut pas se permettre d'utiliser euh, l'or au lieu de l'argent comme contact, mais dans certains certains endroits, on n'a pas le choix. Dans les les processeurs, nos processeurs d'ordinateurs on processeur n'a euh, pas le choix de mettre de l'or parce que c'est un contact qui est extraordinaire et le cuivre pourrait pas faire l'affaire, euh, ni l'argent parce que dans, dans le fond, l'argent euh, dans les panneaux solaires, les, les, les automobiles, ben on se sert de l'argent justement pour avoir un bon contact, mais c'est l'or qui est le meilleur euh, contact, peut-être la platine, je ne sais pas, là, entre les deux, en tout cas, peu importe. Là. Euh, la platine a des utilités, comme vous savez, dans les catalyseurs, tout ça. Donc, euh, tout simplement, on va regarder les graphiques, quelques graphiques que je voudrais tout simplement euh, regarder avec vous et vous, vous montrer encore que cette exubérance euh, n'a pas cessé et que c'est très très dangereux, qu'on est dans des... Euh, une position similaire à celle de l'an 2000 et qu'on pourrait euh, subir une grande correction, sinon... Euh, un crash, mais euh, je pense que la banque, euh, les paramètres sont pas les mêmes. La banque centrale l'a très, très très bien dit, dit qu'elle va supporter les marchés. Mais la banque centrale est prête. Dans une des dernières vidéos, je vous l'avais dit, un article de Wall Street qui parlait que la banque centrale est prête à, à vraiment euh, réinjecter euh, de l'argent, même si le marché perdait 50 de sa valeur. C'était comme... Euh, un... Un genre de oui euh, si le marché perd euh, de la valeur, on est là encore pour euh, appuyer ce marché. Donc on va commencer par un premier graphique. Euh, c'est un graphique, je pense, qui vient de Bloomberg. Je suis pas sûr. Euh, ok, je l'ai dans l'article, je l'ai vu. Je pense que c'est Bloomberg ou je ne sais pas. En tout cas, je, je l'ai pris tout à l'heure. Euh, donc c'est parce que c'est c'est ce que je voulais retenir. C'est un modèle euh, panique euphorie ou peut-être c'est goldman sachs. Peu importe, il faudrait que j'ai vérifier, mais on n'a pas le temps. Donc, euh, l'euphorie, la panique, on a ici les lignes. Euh, Lorsqu'on est en euphorie, c'est cette petite ligne-là, en haut, euh, bleu, clair, turquoise. En bas, c'est l'autre euh, ligne. Euh, Lorsqu'on est en, en panique... Et on voit très, très bien, à long terme, l'année 2000, on était en euphorie. Euh, 94-95, on était en panique. Donc, lorsqu'on atteint des extrêmes, bon, on a un changement de direction. Bon, 2000, c'était vraiment un euphorie, euh, vraiment plus que 2017-2008. Euh, on est descendu en panique ici, 2007 2008 euh, on était tombé en euphorie, on a paniqué et euh, on est remonté et on a fait quand même beaucoup de surplace mais euphorie on est arrivé ici en 2015 la banque centrale a, euh, on avait eu comme une grande grande correction jusqu'en 2016 et ça c'est l'élection de Trump qui a reçu qui correspondait aussi à, à poursuivre l'injection euh, monétaire dans le système et on est allé en euphorie. Et là, c'est justement le modèle euh, qui nous montre qu'on est en euphorie, mais extrême. On a dépassé les extrêmes euh, de l'an 2000. Euh, l'an 2000, euh, c'est tout simplement... Euh, euh, une euphorie euh, parle à comparer de ce qu'on vit en ce moment. Et ça, c'était le premier graphique pour vous parler d'euphorie. Et euh, je, je, je ne sais pas si on va vivre un crash, mais la seule chose que je me dis, c'est que on est en euphorie et c'est très, très dangereux cette zone-là. Le deuxième graphique, ça fait pas la première fois que je vous le montre. C'est un graphique euh, euphorie euh, bah, comparé au Standard Poor's, et euh, on est encore en extrême euphorie euh, euh, pour revenir à une normale, il faudrait qu'on ait une correction, Alors, on parle pas nécessairement d'un crash, mais une correction qui pourrait ramener justement cette, ce niveau d'euphorie euh, à des euh, niveaux plus... Euh, euh, plus réel et euh, c'est la même chose au niveau des PE, des bénéfices des entreprises euh, euh, qui ne suivent vraiment pas la valorisation des entreprises. Il faudrait qu'il y ait un, un, vraiment une correction et ça va arriver. Il ne faut pas se penser que la correction n'arrivera pas et, et ce n'est pas parce que je, je dis ça, ce n'est pas parce que je souhaite la correction, mais la correction est saine dans un marché euphorique comme celui-là où, où le marché est constamment nourri par des banques centrales. Donc, avec une, une correction, ce que ça ferait, ça enlèverait les tensions comme je je vous dis, dans le marché. Et euh, au niveau du, euh, ben, c'est le plus long terme. C'est un autre graphique que je voulais vous montrer. Il nous en reste deux graphiques. Ensuite, on va aller voir mes, mes fameux graphiques euh, sur TradingView. Euh, donc, euh, ce graphique-là nous montre euh, le rendement 10 ans. Et euh, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a eu, oui, une montée... Euh, euh, vraiment là euh, du Standard Poor. Euh, et c'est le, le rendement de 10 ans, c'est ça, c'est le rendement de 10 ans, tout simplement qui se trouve à, à lui à être euh, en, en rebond technique. Donc ce que ça pourrait faire, c'est que euh, les euh, hedge funds, les institutions.. Euh, des individus aussi, mais peut-être en, de, en dernier, pourraient se réintéresser à acheter des bons du trésor parce qu'on a un meilleur rendement. Au prix, les bons du trésor ont baissé beaucoup, donc on achète un bon du trésor avec un rendement meilleur pour... 10 ans. Donc, euh, intér c'est intéressant pour euh, un, un hedge fund, peu importe, une institution de justement fixer un taux d'intérêt à, à long terme qui pourrait être intéressant. Et même le 30 ans est rendu au-dessus de 2 on va aller voir ça à la fin. Donc, euh, ce qui pourrait faire en sorte que on pourrait sortir euh, du marché des actions, se repositionner euh, la, dans le marché des bons du trésor. Euh, à tout le moins euh, euh, pour une certaine période de temps, mais les rendements disant euh, dans le fond, euh, euh, démontrent que euh, c'est ça, le, le, le, le bon du trésor est un peu plus intéressant, même si on va dire que c'est pas beaucoup, 1,2%, hein, mais quand même, euh, une partie du capital pourrait se déplacer là, et euh, le dernier... Ça se trouve avec les fameux IPO. Ben autant les IPO, autant les, euh, la chasse sur marge, autant l'euphorie, comme vous voyez, euh, tout est au plafond et on a, on est à peu près à des niveaux de l'an 2000. Moi, je me souviens de mémoire que lorsqu'on on avait des hippos, euh, des c'est-à-dire des nouvelles émissions d'actions d'entreprises qui ne faisaient absolument aucun cash, mais ce qu'on faisait tout simplement, euh, on embarquait là-dedans et on avait des rendements euh, fabuleux. Donc, les personnes euh, qui avaient des, des, des startups qui n'ont jamais fait un sou et qui aujourd'hui n'existent pas, se sont remplies littéralement les poches au dépens des petits investisseurs parce que c'était l'euphorie. Et dans des temps comme on vit aujourd'hui, on ne peut pas parler justement de... Euh, que ça va aller mal il, il faut garder le même slogan euh, du coronavirus, ça va bien aller dans la réalité, l'économie réelle est absolument morte, on voit des beaucoup, beaucoup de... il de... Ah, y, y a des personnes qui se sont enrichies qui continuent à s'enrichir il y a un article que j'ai placé sur mon site Bourse Technique, mais par contre, l'économie réelle est vraiment morte, surtout à cause des confinements qui perdurent euh, donc, euh, euh, c'est ça, on est dans une situation très, très euh, euh, dangereuse, en tout cas je peux pas parler de crash ou de... Je ne veux pas parler de ça. Tout simplement, ce que je dis, c'est qu'on est dans une situation qui est dangereuse, qui pourrait faire en sorte euh, qu'on pourrait connaître une bonne correction, peu importe laquelle. Donc, maintenant, euh, qu'elle soit importante ou pas, c'est pas là le, le, le sujet. Donc, euh, bon, on va parler de l'or, de l'argent. Bon, on va faire le tour, dans le fond. Euh, l'or, ce matin, était en grande, grande correction. Euh, justement, on, on a tellement... Euh, on massacre tellement l'or de ce on ne veut pas que euh, l'or puisse prendre du galon parce que, comme je vous dis, c'est un désaveu de beaucoup de choses et on commence à penser que le bitcoin est une réserve qui va remplacer l'or. Moi, je ne le crois pas du tout. Euh, donc, euh, euh, même si le bitcoin continue à monter, comme je vous dis, je n'investis pas dans le bitcoin, mais je ne veux pas. Euh, moi, je crois l'or, euh, l'argent, je pense que c'est des valeurs refuge par excellence et surtout l'argent qui se trouve à être un, un, plus qu'une valeur refuge, c'est un métal industriel euh, qui a sa place et qui est pertinent dans euh, dans un portefeuille et, et moi, comme je vous dis, je suis euh, euh, plein de juniors, minières juniors, or et argent, et c'est ce que je pense qui est euh, bon, des bons investissements. Donc, euh, l'or, c'est ça, l'or, euh, on a le grand canal de consolidation ici, on fait encore du surplace, il faudrait vraiment casser ça, mais d'une manière décisive. On avait eu ici euh, un semblant de cassure, euh, je pensais que ça y était, mais... Regardez si on mettait ça comme ça, on va tester ça un peu comme ça. On s'en allait dans un canal comme ça. Le canal a changé, mais euh, pas assez pour justement donner une direction euh, claire. Alors, donc, euh, on est encore en consolidation. Au niveau du Silver, par contre, on a eu un changement de direction. Euh, le canal ici, je l'ai retracé comme ça. À moins que là, on irait, euh, on ferait du surplace longtemps. Non, on a un changement de direction. Et là-dessus, je voudrais vous montrer tout simplement. Euh, Uh, first Mining, uh, uh, First uh, uh, Majestic, uh, qui lui est en changement de direction et s'en va à la hausse tout simplement, qui se trouve être un peu le, le directeur uh, des minières uh, uh, d'argent. Uh, donc c'est ça, le Standard Poor's continue uh, sa montée. Uh, sur, uh, on va aller voir ça sur... Uh, euh, mensuel, comment est-ce qu'on est rendu? C'est de l'euphorie. C'est de l'euphorie, il n'y a pas d'autres mots. C'est la même chose qu'en l'an 2000. Et, et lorsqu'on est dans des, des euphories comme ça, que ce soit le Nasdaq, Dow Jones, Standard Poor's, eh bien, on ne voit plus clair. Tout ce qu'on voit, c'est que les marchés vont continuer à monter. Euh, et on ne veut pas croire que ça va descendre, mais euh, que ça va corriger ou descendre, peu importe. Euh, mais comme je vous dis, euh, 2000 est une pâle figure de ce qu'on vit aujourd'hui. Le Bitcoin est encore... Euh, <rire> Une exubérance vraiment irrationnelle, irrationnelle. Donc, euh, c'est un peu ça. Euh, et euh, pour euh, terminer, euh, bon, les technologies, on peut regarder ça euh, lentement, c'est à peu près la même chose aussi. On continue à, à l'euphorie se poursuit. Euh, L'économie, ben dans le fond, tout se suit, hein. Euh, dans le fond, la masse monétaire M2, on continue à gonfler tout simplement, injecter de l'argent dans le système. Et c'est n'est pas par le, le, le nouveau plan de Biden, euh, on continue à injecter de l'argent dans le système euh, à tous les mois. Je pense que c'est 120 milliards qu'on va continuer à injecter euh, dans le système d'une manière constante pour faire en sorte euh, que le marché se maintienne. Et euh, ce qu'on va connaître, Probablement une correction euh, très bientôt, euh, mais cette correction-là va faire en sorte probablement euh, qu'on va réinjecter encore plus d'argent dans le système pour le maintenir artificiellement parce que la banque centrale euh, veut devenir l'acheteur de tout ce qu'il y a sur le marché, un peu, euh, quand on dit tout ce qu'il y a sur le marché, c'est beaucoup, beaucoup, détenez beaucoup, beaucoup d'actions, comme un peu au Japon. Euh, donc, c'est une japonisation de notre économie, euh, où le PIB est rendu au-dessus de 240-250 euh, dette au PIB, 240-250 et ça fonctionne, tout simplement. Et aux États-Unis, on veut prendre le même modèle, de, on est à 127-130 euh, la dette au PIB, et même si on montrait à 200% de dette au PIB, euh, les États-Unis vont probablement s'en aller, aller dans ce modèle-là, et les déficits se creusent d'année en année, mais les États-Unis vont continuer à faire ça, et euh, même si l'économie réelle, je dis, se dégrade, c'est pas grave, on regarde un peu à long terme, et on regarde le fameux Grand Reset, où on pense qu'on va tout régler, mais comme je vous dis, et, et ils vont peut-être trouver plusieurs dirigeants sur la planète qui n'embarquent pas dans leur leur folie, leur démence, de, de trouver de, de nouvelles façons de, de revoir la planète, l'économie, tout ça. Donc, c'est à suivre, mais surtout, je vous dis de continuer continue à regarder l'or et l'argent. Ce matin, on avait presque... 30$ pièces de dégringolade. De, de on est rendu au-dessus de... On est moins 5. L'argent, ça fait du surplace. Euh, le bitcoin, c'est sûr qu'on a explosé là cette nuit. Euh, donc, euh, c'est de suivre tout ça. Et euh, comme je vous dis, moi, je me positionne dans les minières, minières euh, juniors d'or et d'argent. Et j'ai mis sur mon site, rapidement comme ça, euh, sur... Euh, deux articles, on n'a pas le temps de les lire, j'ai pris mon temps, là. Euh, mais de, de vous donner un peu, euh, euh, d'aller yuter ça là, sur euh, goldballmarket.ca. c'est deux articles à propos justement euh, de, euh, des minières d'or et des juniors et je vous encourage vraiment vraiment à aller euh, lire ces articles-là. C'est un article qui vient de sortir ce matin sur euh, Daily Gold, euh, j'ai mis la référence ici en bas, on a quelques graphiques et... Euh, euh, de, Deleg euh, de delegold.com et vous lirez ça des graphiques justement le le, le Bra Brian euh, qui se trouve être euh celui qui écrit ces articles-là, ce site-là, euh, nous parle justement qu'on a été tellement massacré au niveau de l'or, de l'argent, que s'il arriverait un crash boursier, parce qu'on en parle un peu partout, eh bien, euh, les minières euh, ne souffriraient pas beaucoup, parce que depuis euh, six mois, on a reconnu justement une souffrance terrible dans ces domaines-là. Et ça, c'est le premier article que je vous encourage à aller lire. Euh, les taureaux d'or devraient-ils s'inquiéter d'un crash boursier? Et l'autre article, c'est... Euh, euh, OK, ben c'est ça. ça c'est un autre article que j'ai pris sur Kitco, euh, une entrevue, et on parle justement d'un ratio or, des euh, euh, minières d'or d'argent sur gold et on parle surtout des minières juniors. L'entrevue est ici. Euh, j'ai pris des textes, là, pour euh, j'ai extrait des textes pour euh, vous euh, que vous puissiez lire un peu ce que ça concerne en français, parce que l'interview euh, est en anglais. Donc, euh, on parle des juniors mineurs, euh, autant dans l'or et dans l'argent la, dans qui sont vraiment vraiment pas chers sont dans des, des creux historiques donc euh, c'est peut-être le temps d'en profiter mais comme je vous dis, il faut être patient ne pas être pressé et moi c'est ce que je fais et... Vous faites ce que vous voulez, on est dans un monde libre, mais faire attention au sommet de marché et à la correction qui potentiellement s'en vient. Je ne veux pas dire qu'on va avoir un crash, mais une correction qui pot potentiellement pourrait faire euh, très très mal à plusieurs. Donc, euh, on se revoit très très bientôt pour euh, une nouvelle vidéo.